L'hypnose dans la préparation mentale dans le sport. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Alors l'hypnose dans la préparation mentale pour le sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, ce, avant cela, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche rouge juste en bas ou mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes cette vidéo, ces vidéos et que tu as envie que j'aille beaucoup plus loin. Donc l'hypnose dans la préparation mentale dans le sport, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va voir ça en deux points. On va voir déjà un L'hypnose, comment ça peut aider dans la préparation mentale et deux Quelles sont les limites de l'hypnose de dans la préparation mentale dans le sport. Alors aujourd'hui si je fais cette vidéo sur l'hypnose dans la préparation mentale, c'est parce que parfois des performeurs me demandent si on va voir de l'hypnose ensemble, et d'autres me disent « mais j'ai fait plein de séances d'hypnose et ça n'a pas fonctionné, donc qu'est-ce qui va changer avec toi ?» Et aujourd'hui, je fais cette vidéo car moi-même, j'ai plus de 1000 heures de formation en hypnose. J'avais fait des, des dizaines de séances d'hypnose à l'époque. Et sur moi, bah, ça n'avait pas fonctionné. Ça avait eu des limites. Donc la première partie, déjà, c'est un Qu'est-ce que l'hypnose Et pourquoi ça fonctionne Alors l'hypnose, dans le, dans le langage qu'on va entendre populaire, on va dire que c'est un état modifié de conscience ou un état élargi de conscience. Et cet état modifié de conscience, de toute façon, lorsqu'il est dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, ou même peu importe, l'état modifié de conscience, à chaque fois, quand on parle de modification de conscience, on est en train de parler de relation, ok C'est-à-dire que modifié de conscience, par rapport à quoi Bien sûr, quand tu es en compétition, ton état de conscience est bien sûr modifié par rapport à quand tu es décontracté dans ton canapé donc là déjà on voit que euh, le mot modifié en fait de conscience ne veut pas dire grand chose et ensuite état élargi de conscience là je suis plus d'accord avec cette vision et on va voir aujourd'hui comment cet état élargi de conscience peut vraiment t'aider à performer dans le sport mais un déjà faut voir que cet état d'hypnose l'état d'hypnose il permet d'être dans les ondes alpha les ondes alpha c'est quoi C'est un rythme qui est sinusoïdal du cerveau et donc tu as un parfait euh, alignement et donc tu as une parfaite synchronisation entre ton émissaire droite et ton émisseur gauche du cerveau. En gros le conscient, très vulgairement le conscient et le, et le subconscient et l'inconscient qui sont synchronisés et qui fonctionnent ensemble au lieu de se combattre. Et donc à ce moment quand tu es dans cet état d'auto-hypnose, tu es dans le flow et les choses se font de manière naturelle et ensuite du coup c'est là où, où, où l'hypnose du coup pour le sport on va dire que l'hypnose la sophrologie la méditation bien tout ça ce sont juste des mots différents pour expliquer qu'on va rechercher le même état alors pour l'hypnose on va dire que je suis en état d'auto hypnose pour la sophrologie on va dire que je suis en état de sophrozone et si je suis en méditation on va dire que je suis en pleine conscience mais tout ça c'est la même chose pour juste dire que je suis dans le quoi dans le moment présent c'est vraiment important c'est parce que autrement notre passé notre ego lui est soit dans le passé et donc les souffrances du passé ou les défaites du passé soit dans l'avenir les soucis de l'avenir est-ce que je vais atteindre mon objectif que vont dire les autres etc etc lorsqu'on est dans le moment présent on est déconnecté enfin le mental est déconnecté et on laisse juste le corps faire ce qu'il a appris à faire. Et donc apprendre l'autohypnose pour le sport, c'est déjà top parce que ça permet, en apprenant l'autohypnose avec des ancrages, d'arriver à retrouver ces moments de flow. En revanche, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de temps pour apprendre ça. Et les limites à tout ça, c'est que l'autohypnose, eh bien, c'est un mécanisme, ok, c'est un mécanisme qu'on va apprendre pour se reconnecter au moment présent sur demande. Sauf que... Euh, c'est limité puisque euh, c'est un état qui est artificiel. C'est-à-dire que si on veut arriver à l'état d'auto-hypnose de manière naturelle, il y a juste à dépolariser toutes les peurs. C'est-à-dire que plus on va dépolariser la peur de l'échec, qui donc, est donc une projection dans le futur que si j'échoue, il y aura plus d'inconvénients que de bénéfices, la peur du, du coût de l'échec, du résultat, de ce que vont dire les autres, en fait, toutes ces distractions qui nous empêchent d'être connectés à notre mission. Et plus on va faire ça, plus on va gagner en quoi En concentration, c'est-à-dire qu'on va être focus par rapport à l'intention que l'on a posée avant de démarrer la compétition sportive. et eh bien, notre intention va être posée et du coup, on va être focus sur ça. Et donc, on a vraiment un alignement entre mes pensées où elles veulent aller, mon corps où il veut aller parce qu'il n'y a pas de peur qui sont euh, déclenchées par les stimuli extérieurs qui vont venir sur les automatismes du subconscient. Et donc, ça permet d'être uniquement dans le flow, dans le moment présent. Moi-même, lorsque j'ai refait une compétition avec 5 ans d'arrêt pour tester euh, pour tester ce que je faisais, les effets de la dépolarisation, même si consciemment je les savais parce que je voyais que j'avais changé. Mais lorsque j'ai fait la compétition, c'est dingue parce que j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à cette compétition. Et des fois, je pouvais observer que bah, j'étais dans le flow, les coups partaient tout seuls. Euh, mon corps faisait ce qu'il avait app appris à faire et c'était dingue parce que tout était au ralenti, j'étais juste dans le moment présent et sans chercher à rentrer en auto-hypnose. Donc, c'est vraiment important. L'auto-hypnose, on peut l'apprendre, mais ça reste un pansement. Si tu vois dans le programme High Performance Academy, vers le module 10, tu vois, donc c'est vers la 9e, 10e semaine, donc il y a déjà plus de deux mois dans le programme, c'est là seulement où on commence à apprendre l'auto-hypnose parce que ça peut arriver, même si on est pleinement présent, ça peut arriver pour une fois de se déconcentrer et donc avec un ancrage de se reconnecter pour replonger en hypnose. Voilà, ça peut arriver, mais en tout cas, tout ce qui peut empêcher la performance, c'est-à-dire les. Les, les choses que tu as eues dans le passé et que tu dois régler en sport parce que l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens et tant que tu n'as pas résolu ça dans le passé alors tu vas être en révolution ré et donc tu vas revivre le même type de personnes situations circonstances je sais tant que tu résolves ce problème pour relancer l'évolution et là à ce moment là bah, tu te reconnais sur quoi sur qui tu deviens le un des buts même de la vie qui est d'être de revenir un être humain complet et le sport n'est qu'un moyen pour toi de le devenir et à ce moment-là, tu verras que les outils comme l'auto-hypnose, comme la sophrologie, comme la méditation, bah, c'est top parce que tu vas pouvoir optimiser tout ça, mais tu n'en auras même pas besoin euh, tout compte faire. fait. Donc, mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu aimes cette vidéo, bah, pense à la partager autour de toi parce que ça peut aussi aider d'autres performeurs. Et enfin, si tu as envie d'aller plus loin, bah, tu réserves un entretien de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui est offert. On va voir là où tu en es aujourd'hui, là où tu veux aller et comment tu peux passer du point A au point B. En attendant, bah, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao